Salut à tous et bienvenue dans ce tuto, onzième tuto consacré à DaVinci Resolve On va parler aujourd'hui de la stabilisation Alors j'ai pris plusieurs clips ici, on va voir plusieurs types de stabilisation euh, On va commencer par regarder celui-ci, en grand, alors je mets en boucle quand on est en grand Ça évite de passer sur le clip d'après, c'est assez pratique Alors ici, on va regarder, voilà on a quelques problèmes, notamment au premier plan euh, de stabilisation euh, sur le trépied Hop, voilà. donc ce qu'on va faire c'est que pour stabiliser on va venir dans le petit, euh, le petit bouton ici tracker et puis dans euh, la partie dans le menu déroulant ici on va choisir stabiliseur donc on se retrouve ici dans euh, l'outil de stabilisation et on va devoir bien euh, comprendre ici l'analyse alors l'analyse c'est ce que vous allez demander euh, à l'ordinateur d'analyser comme mouvement dans l'image c'est à dire qu'on va lui demander d'analyser pour pouvoir le corriger ensuite le mouvement de panne, ici panoramique c'est à dire le mouvement de droite à gauche on va pouvoir lui demander de mesurer et d'analyser le mouvement de tilt c'est à dire de haut en bas on va pouvoir lui demander d'analyser le mouvement de zoom, donc avant-arrière, et le mouvement de rotation, pour terminer, rotation, donc euh, quand l'horizon bouge, on va le voir dans le, dans le clip suivant. Donc ici, on a vu que sur mon clip, s'il veut bien faire la lecture, euh, j'ai des petits mouvements comme ça, droite-gauche-au-bas, classique euh, sur un trépied, donc j'ai pas besoin d'analyser le zoom, ni. Euh, la rotation il faut savoir que plus vous serez précis dans votre demande mieux ça sera euh, votre stabilisation parce que sinon vous allez analyser l'ensemble des quatre paramètres et ça va des fois créer un petit peu euh, des petits problèmes notamment pour compenser une espèce de rolling shutter etc euh, donc pensez à vraiment faire la demande de ce que vous voulez stabiliser donc ici le droit de gauche panoramique et le haut bas le tilt donc je vais me placer au début, on n'est pas obligé de se placer au début, mais ici je me place au début et j'appuie sur le petit bouton Play. Il me place des petites croix un petit peu partout, qui sont des euh, euh, endroits où il va se fixer sur l'image pour analyser. Donc là c'est terminé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Stabilise, pour venir voir la stabilisation qu'il a fait par rapport à ça. Et donc pour faire une image stable, c'est-à-dire que par exemple ces fleurs ne bougent pas, elles restent au même endroit Hop. il va venir descendre l'image, regardez ici en haut on va vite voir alors on le verra mieux si on fait ici dans les options, général options, on va mettre use gray to background Hop, comme ça euh, ça permet d'avoir du gris sur les côtés on va dézoomer un petit peu comme ça, on va voir le noir ici, voilà. Vous voyez ici, on voit qu'il me descend mon image pour laisser les fleurs toujours au même endroit. Il compense en fait le mouvement tout au long de la lecture. Là au départ, on part ici. Et là, hop, il compense. Ici aussi, il compense un petit peu. Donc, euh, hop, hop, pour ne pas avoir ces barres noires, on va cliquer sur zoom, de manière à zoomer dans l'image et éviter juste, on va se mettre juste au bord de la bande noire et on va voir comme ça un plan un peu plus stabilisé Voilà, là on n'est pas trop mal déjà Il faut savoir que stabilisation égale zoom dans l'image il compense et donc pour ne pas voir le, la compensation, le, le, le mouvement qu'il fait sur l'image, il va zoomer dans l'image. Donc plus vous allez pouvoir filmer dans des définitions hautes, mieux ça sera pour la stabilisation en post-production. Avec des GoPro par exemple, vous utiliserez le 2,7K ou le 4K pour ceux qui ont la chance d'avoir la Hero 4 Black Edition. Euh, les, les caméras style GH4 qui filment en 4K, les... Euh, black magic et tout ça voilà ça va bien servir d'avoir une grande résolution pour stabiliser et rester malgré le zoom de l'image rester en 1080p comme résolution de sortie. Donc ici m'a fait voilà, on a vu une première stabilisation. On pourrait essayer d'utiliser le mode interactive mode ici en cliquant sur le petit bouton pour voir les croix qu'il a choisi et là on voit qu'il a placé donc des repères sur le sol, c'est très bien puisque c'est ça que je veux analyser le haut de l'image aussi puisque ça me permet de, de voir si, euh, si euh, ma caméra bouge par rapport aux, aux lignes comme ça ici etc c'est très bien, par contre ce il m'en a placé sur le sujet et lui le sujet bouge dans l'image donc ça va faire un mouvement qui va venir perturber ma stabilisation donc on pourrait comme ça, puisque mon sujet va venir jusqu'ici, je vais décider de ne pas prendre en compte toute cette partie Hop. De, euh, de paramètres. Je vais venir re-stabiliser, faire rescanner mon mouvement. Comme ça, je ne prends pas en compte mon sujet qui pourrait venir perturber ma stabilisation. Hop, je stabilise. Ça n'a pas bougé beaucoup mais ça va permettre, parfois, ça peut vous aider à éviter des problèmes. Voilà, donc on a une stabilisation plutôt correcte ici, sur ce plan on n'est pas trop mal. Ensuite, on va passer à un autre plan, un peu plus compliqué, Hop, ici. Ici c'est filmé avec un stabilisateur type Glidecam mais qui n'est pas tenu en bas et qui fait donc l'effet bateau. Regardez l'horizon, il penche d'un côté puis de l'autre. Et donc euh, ça fait cet effet de rotation euh, par rapport à l'horizon et on va essayer de compenser ça avec hop, la stabilisation. Donc on l'a vu mon plan va de droite vers la gauche. Ça, je ne veux pas le compenser. Je ne veux pas toucher à l'analyse de, de mon panoramique. Je ne veux pas trop toucher pour l'instant euh, à mon tilt, le haut-bas, ni au zoom. Par contre, ce que je veux analyser, c'est l'effet de rotation. L'effet de rotation ici, je vais venir, hop, voilà, scanner un petit peu ce qui se passe dans cette scène. On voit que de suite ici, le euh, rotate ici, il décolle beaucoup beaucoup il a détecté une forte rotation et a priori ça veut dire qu'il s'est mal repéré regardons maintenant si j'enlève je, le zoom, je fais juste une stabilisation on voit déjà que là il compense mon horizon et ici, je ne sais pas sur quoi il s'est basé mais voilà, effectivement il vient faire quelque chose de très stable à l'intérieur mais complètement barré quoi. aucun rapport avec ce que j'ai demandé c'est stable, certes, mais ça ressemble à rien. Alors, euh, du coup, je vais me remettre au début. Je vais passer en mode interactif. Et je vais me dire euh, qu'est-ce qu'il faut supprimer et qu'est-ce qu'il faut garder. Ici, ce que je vais analyser, c'est beaucoup des choses qui se trouvent sur l'horizon. Ici, on a un point intéressant, ici, parallèle, l'île, etc. Donc, tout ce qui est ici, hop, les touristes, ça, ça va dégager. Tout ce qui va y avoir au sol... Ici, ça va dégager. On va garder ça. On va, on va enlever tout ce qu'il y a sur la gauche et on va garder voilà le restant. On va refaire une nouvelle analyse. Et là, cette fois-ci, vous voyez qu'il a corrigé. Le mouvement de rotation est beaucoup plus proche là ici de la ligne de base. Voilà. Donc, je stabilise. Cette fois-ci. Là j'ai encore une forte compensation de l'horizon, ce qui fait que quand je vais zoomer, voilà ici aussi j'ai une forte compensation, ce qui fait que quand je vais zoomer, je vais faire un très gros zoom à l'intérieur de l'image, certes ça va être très stable, mais j'ai beaucoup zoomé. Voilà, alors, ici on a quasiment plus cet effet de rotation. L'horizon voilà, reste toujours à peu près à plat. Voilà. Je pourrais choisir, je pourrais choisir de smoother un petit peu le résultat, c'est-à-dire, euh, ça c'est la rigueur avec laquelle on s'y tient à, euh, euh, la, à la correction. Donc, si je viens smoother comme ça à 99 au maximum, je vais euh, rendre smooth, donc doux, euh, mon effet de compensation. Et donc, du coup, euh, adoucir un petit peu mon effet, adoucir un petit peu ma rotation d'image et ma correction. Je, du coup, je zoome un petit peu moins. Donc voilà, ici on va, on va considérer qu'on a une correction qui est pas mauvaise. On va venir ici sur quelque chose de beaucoup plus hardcore. Alors ici voilà, j'ai beaucoup de rotation en panoramique, j'ai rien à corriger, en tilt ça bouge pas mal, donc ici on va faire Hop, on va faire une rotation et un tilt. On va analyser ça. On va mettre le smooth à 0. Alors le smooth, de, de, de toute manière, vous pouvez faire juste le bouger, stabiliser. Vous n'êtes pas obligé de refaire une analyse à chaque fois. Hein. Voilà, donc je termine mon analyse. Donc là, j'ai voilà, de fortes compensations là sur euh, le tilt. Hein. Ici, donc si je viens faire ici, faire stabilise, voilà on voit que il y a une très très forte compensation, si je smooth hop, comme ça voilà il va essayer de d'adoucir si je diminue un petit peu mon strong voilà il va s'en tenir un petit peu moins à, ce, à cette correction voilà on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne ici euh, sans zoomer pour l'instant voilà on voit que c'est largement stabilisé hein, le plan ne bouge plus par contre il va falloir maintenant de, on va de, être obligé de zoomer dans cette image alors si on avait filmé en 4K ici on serait super bien puisque voilà c'est stable je pourrais zoomer à l'intérieur de l'image sans aucun problème mais ici on va être un petit peu embêté puisque c'est que du 1080 voilà. Bon, on n'est pas trop trop mal. On a fait beaucoup de smooth. On, a, on aurait pu être plus strict sur la avec le strong, plus strict sur le, le respect de la stabilisation, mais euh, on serait obligé de encore plus zoomer dans l'image. Donc il faut trouver un juste milieu, ici voilà, on bouge beaucoup moins que ce que c'était à l'origine. On est un petit peu zoomé dans l'image, mais bon, avec une petite correction, euh, ici, euh, de sharpness. Voilà, puis une fois qu'on aura fait une correction euh, correcte, on aura très certainement quelque chose de sympa. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour la stabilisation. N'hésitez pas à liker la vidéo, c'est sympa. Euh, laissez un commentaire si besoin et pour passer un coucou, ça aussi c'est toujours cool. Et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. A euh, bientôt pour la suite. Ciao